Je peux me projeter euh, à l'heure actuelle dans, dans un pays comme Riga, comme, comme on a parlé euh, tous les deux, ouais. c'est une carte à prendre. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai possibilité, bah, comme j'ai un, un appartement à Riga maintenant, j'ai la possibilité de venir travailler ici. Allez, dans cette vidéo, je te montre le témoignage de notre nouveau client élite, Nathan Labrosse. qui partage à chaud son expérience de signature à Riga après s'être parlé deux fois dans le cadre de consultation. Là, c'était le voyage de signature, le séjour euh, hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner inclus, séance de sport, euh, petite découverte de la ville, dîner ensemble. Nathan, je dois dire, est une personne qui m'inspire beaucoup. qui est déjà propriétaire, mais pas n'importe où. Et si tu souhaites faire la même chose, eh bien, je t'invite à choisir l'étude de cas Life Invest. On établira un diagnostic de ta situation précise on te recommandera des solutions adaptées à ton profil d'investisseur en fonction de tes contraintes. Et suite à cette étude de cas, on te proposera des biens à un fort potentiel de rendement avec des perspectives de plus-value élevées. Alors donc, moi je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans. Je suis euh, en études à Lyon, en troisième année d'ingénieur. Euh, là j'avais un petit peu d'argent de côté. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être pouvoir commencer à investir. J'ai réfléchi depuis longtemps, voilà, je faisais un peu de, de crypto monnaie de bourse, tout ça, mais en ce moment j'ai beaucoup moins le temps. Donc euh, j'ai eu cette opportunité, c'est-à-dire que j'ai une personne dans ma famille euh, de confiance qui m'a parlé de ses activités avec euh, Life Invest. Euh, J'en ai beaucoup discuté, on a échangé, et euh, donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que je, je pouvais euh, bah, contacter Romain, c'est ce que j'ai fait, on a bien discuté, et euh, moi ça rentrait, ce qu'il me proposait, rentrait exactement dans ce que je souhaitais, parce que donc la, la plus-value de Life Invest, je peux dire ça comme ça, c'est que euh, j'ai très peu de choses à gérer. Moi je suis étudiant encore, j'ai pas le temps de m'occuper d'un investissement que j'ai fait bah, notamment à l'étranger, euh, et là bah, donc j'ai Life Invest qui, qui euh, bah, s'occupe de ça pour moi. Et, donc, j'ai plusieurs raisons pour lesquelles j'ai aussi accepté de, de faire ce projet et d'investir à l'étranger. C'est que euh, je n'ai pas non plus un, un capital énorme. Donc, la possibilité d'investir euh, dès maintenant, parce qu'en France, je ne pouvais pas, donc de le faire euh, en Lettonie, on a une rentabilité qui est très intéressante. Euh, vraiment très intéressante. Et euh, moi, j'ai de moins en moins confiance en. Euh, que je pourrais dire en la France, un peu sur euh, la, la politique, euh, le système économique qui, qui est pris depuis des années. Et euh, donc je ne me vois pas forcément investir en France euh, maintenant. C'était quoi la, la, la problématique principale avant d'investir ben Alors moi il y a quelque chose qui me gêne, c'est que là, euh, donc là c'est purement économique, c'est que mes euros qui sont à la banque et qui ne font rien, euh, ben, j'ai perdu 15% euh, si je prends par rapport au dollar euh, dans le monde. Donc ça, ça me gêne énormément. Je ne voyais pas continuer, Il fallait que je, je, je souhaitais trouver un investissement depuis un certain temps. Et là, l'opportunité s'est présentée, on a échangé, euh, ouais, j'ai senti que bah, j je pouvais avoir confiance en vous. Et donc, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas avancer. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chercher un professionnel pour répondre à, à cette problématique Alors moi, c'est ma première expérience, mm -hmm. de, déjà, euh, je ne me voyais pas faire ça tout seul comme ça, de lancer directement, acheter un bien, voilà. Donc là, j'ai euh, tout, tout le côté administratif qui est géré par Life Invest. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que tu m'as expliqué à chaque fois comment tu procédais. Donc, je te permets de l'apprendre aussi. Euh, et euh, bah, j'ai euh, ça ça, c'est-à-dire que c'est simple en fait. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Et, et Riga, pourquoi particulièrement Je sais que tu as parlé, du, as parlé bah, du, du, du côté attractif en termes de, de oui, prix. Alors, moi, il y a un autre point. Donc, ça, c'est on va dire long terme. C'est un point que je trouve non négligeable, euh, c'est-à-dire que par rapport au réchauffement climatique, qui est quand même un point assez important qu'on a actuellement dans le monde, euh, je vois beaucoup d'opportunités dans les pays du Nord, parce que bah, si le, le, la température monte de 2-3 degrés dans le monde, euh, les pays du Nord s'en porteront que mieux, je pense, et euh, bah, on aura un flux de, potentiellement de personnes assez riches qui vont émigrer vers les pays du Nord, et donc là, on aurait potentiellement un, bah, une augmentation du prix des prix immobiliers hein, dans ces pays-là. Ça, c'est euh, un critère que je pense qu'il y a demandé tout Je sais que c'est récent qu'on vient, qu vient de signer, etc., mais comment est-ce qu'à ce stade, on a réussi à remplir tes objectifs perso, voire, voire pro Je peux me projeter euh, à l'heure actuelle, dans, dans un pays comme Riga, comme, comme on en a parlé euh, tous les deux, ouais. c'est une carte à prendre. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai possibilité, bah, comme j'ai un... Un appartement à Riga maintenant, j'ai la possibilité de venir travailler ici. J'ai mon numéro d'identité fiscale. Euh, donc c'est une carte à prendre. Comme jeudi, je dis, je l'ai prise. Mm -hmm. Et si un jour bah, j'ai des problèmes, euh, que ce soit dans mon pays, ou voilà, mm -hmm. bah, cette carte, je la jouerai. Et donc j ai, j ai, bah voilà, je me permets de me diversifier. Euh, excellent. -ex <rires> excellent. Et quelle a été ta partie préférée là, pour le, sur l'accompagnement pour l'instant Quand on a signé euh, hier, euh, c'était okay. très simple, on a tout expliqué. C'est Très bien passé, voilà ouais. quelques feuilles à signer. Ouais, ouais, ouais. euh, l'avocat, le notaire, euh, très bien, ils m'ont tous aidé d'ailleurs okay. pour expliquer à chaque fois. Super, soir. super. Donc, très bien, puis toi tu étais là euh, pour orchestrer. Pour ouais, vérifier que j'avais bien compris. Mmh, mmh. Donc, très bien. Donc ça, c'est ouais, la partie après la partie visite de Rica euh, qui est derrière et que j'aime beaucoup. Okay. Euh, l'équipe, qu'est-ce que tu penses de l'équipe, euh, que ce soit en termes de travaux, de design Eh de... bien, bah, alors là, du coup, là, on en revient. Donc, euh, on vient de, de, de revisiter l'appartement, de voir avec euh, celle qui s'occupe du design. Donc c'était très intéressant parce qu'elle avait bah, plusieurs plans, plusieurs propositions à me faire sur euh, comment agencer tel euh, endroit. Euh, voilà, c'est super, on a bien échangé. Il euh, y avait donc le chef de chantier euh, qui m'expliquait, euh, bah, ça me permet aussi d'avoir une question de coût sur les rénovations parce que moi donc, évidemment je vais être amené à faire la rénovation de cet appartement. C'était l'objectif de base. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai pu euh, avoir un maximum d'informations aujourd'hui assez rapidement parce que tout le monde était présent et j'ai pu rencontrer tout le monde, les personnes avec qui je vais travailler pendant, pendant ces quelques mois de, de rémunération. En France, on passe deux ans de loyer à rembourser nos frais de notaire. Là, là c'était 160, 160 environ, sachant qu'il y avait un peu d'argent aussi pour mon, mon enregistrement chez les. les 15 euros et 280. Voilà, c'est l'enregistrement à bah, Riga. 1,5% du montant de la vente. Donc c'est carrément plus intéressant qu'en France sur ce point. C'est sûr que ah. ça, ça fait bizarre. Dernière question, si quelqu'un t'appelait et te disait bah, pourquoi est-ce que je devrais faire un, un Life Invest, qu'est-ce que tu lui répondrais Il bah, y a plein d'avantages. Après, je les j'ai envie de dire maintenant, hein. Life Invest à euh, Riga. D'ailleurs, j'ai travaillé sur l'historie. Mmh. Euh, moi il y a énormément d'avantages de travailler dans ces pays là actuellement, euh, les frais de notaire évidemment. Et euh, bah, moi pour l'instant je suis extrêmement satisfait du suivi de Life Invest sur, euh, par rapport à tout ce que j'ai fait. Les échanges c'est assez simple, hein. j'ai une question, je, je pose la question et on me répond euh, dans la journée euh, très facilement. Euh, voilà puis aussi l'effort que vous avez traduit, tous les, tra toutes, les, toutes les traductions me sont envoyées à chaque fois, ça c'est très bien aussi. Oui, donc ça facilite. Je veux dire, moi, je serais incapable de faire ça actuellement, d'investir en Lettonie euh, tout seul. Pas possible. <rire> contactez les hein, parce que vous ferez votre propre idée. Parce que moi, moi j'étais quand, quand même appelé deux fois, on a eu deux bons appels téléphoniques et beaucoup d'échanges par mail. avant euh, je prends une décision. Oui, ça s'est fait assez rapidement quand même. Euh, contactez et vous verrez par vous-même. Ça peut être une très bonne opportunité. Et si toi aussi tu souhaites rejoindre la crème des investisseurs qui réussissent à l'étranger, qui ont une carte à jouer, eh bien je t'invite à choisir l'étude de cas Life Invest en description de cette vidéo. Il est vital plus que jamais d'avoir une option à jouer pour s'assurer plus d'options, plus d'opportunités, plus d'abondance.